arrive tranquillement au bout de cette émission, mais pas tout à fait. Donc nous allons recevoir sur Black FM un certain nombre d'invités à ne pas rater au même titre que Joao, Nicolas ou à l'instant. Et... Il y a d'autres personnes dont on parle moins au vu de leur occupation, mais Loïc a pu se déplacer jusqu'à eux. Bonsoir Loïc. Et bonsoir Zoé. Comme tu viens de le souligner, il y a des personnes presque de l'ombre sur ce festival. Et je suis sûr que vous les avez déjà rencontrées, que vous leur avez même déjà parlé. A commencer par votre arrivée à la billetterie. L'ouverture de la billetterie a eu lieu mercredi et j'ai été agréablement surpris par la bonne humeur qui règne derrière ce comptoir entre tous les acteurs qui vous y accueillent. Ces acteurs, ce sont les personnes de l'ombre des bénévoles sans qui ce festival ne serait pas le même. Et naturellement, j'ai eu l'envie de leur demander leurs sentiments et leurs ressentis afin de connaître ce mystère de joie et de gaieté. Voici des propos que j'ai pu vous recueillir auprès d'eux. Je pense qu'on est super impatients et impatient impassible et... Non Pas C'est drôle, on tombe sur les mots avec la même racine. Oui, c'est vrai. Effectivement non, mais on est super impatients, en plus la programmation elle est juste, c'est de la tuerie, donc euh, enfin, on se réjouit, on se réjouit d'accueillir nos festivaliers et puis d'aller voir aussi nous-mêmes des films de l'autre côté du staff. Et j'espère que tu te réjouis toi aussi d'écouter la suite. Jeudi soir, je me suis rendu à la soirée d'ouverture du festival. Alors partons à la nage à travers cette haut combien fameuse piscine afin de nous rendre à la soirée d'ouverture qui se tenait à l'Alhambra. Le lieu est le moment idéal pour un contact avec ces bénévoles qui fut pour moi une explosion d'émoi. Car il ne faut pas oublier qu'un festival ne pourrait se dérouler dans les meilleures des conditions sans présence de toutes ces personnes qui viennent donner de leur temps. Passer les portes de la salle, armé de mon enregistreur et d'un micro, un jeune homme, grand sourire, m'invite à rejoindre un siège et à m'installer confortablement. C'est ce magnifique sourire qui me fera recueillir ses pensées face au festival qui allait débuter. C'est toujours, bon, toujours un bon truc, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de monde, j'aime bien aussi rencontrer d'autres gens, donc le fait de faire ce festival, en plus dans le carré VIP pour un début de soirée, c'est le top. Enfin moi je la, je la résumerai. Euh... Je dirais plutôt c'est genre excitant quoi on va dire. C'est excitant, c'est plaisant, c'est... Ouais, c'est bien. Donc ouais, je serai là jusqu'à la fin. Et qui dit bénévole dit également responsable de bénévole. Et cela tombe assez bien puisque l'interview terminée, mon regard se tourne instinctivement vers Thierry qui incarne cette charge. Zoé, est-ce que cette personne emplie de bonne humeur et d'humour te parle Il me semble pas. C'est donc la raison pour laquelle j'ai remis automatiquement mon enregistreur sur Rec et lui demande ce que représente cette soirée d'ouverture. Euh, à part la routine, parce que c'est pas ma première, non non je plaisante, ben, c'est toujours euh, le, le coup d'envoi et à partir de cette soirée-là. Euh c'est lancé quoi, c'est pas déjà fini mais c'est lancé voilà. on a préparé des mois, des mois, des mois, des mois, et là ce soir c'est déjà cet après-midi, il y avait l'excitation parce que nous on est là depuis le début de l'après-midi pour la préparation, et là maintenant bon il y a les gens qui rentrent tout seuls, ça roule, euh, moi je suis voilà, avant 21h je suis tranquille, après ça reprend pour le cocktail et, et puis on finit à minuit et puis, et puis voilà quoi, j'espère que les gens vont s'amuser, euh, non ça va être cool. Là les gens vont, vont se poser, vont regarder ce film et quand ils vont sortir ils auront faim et là il faut les servir et là il y aura des bénévoles pour ça et on sera là et les gens buons, boiront et feront la fête et ça sera très bien. Elles sont assez, assez cool les fêtes de Black Movie, voilà. Là c'est pas la vraie fête, ça commence demain les fêtes, ça c'est plutôt une soirée, une mise en bouche, voilà. Et il faut le dire, cette mise en bouche m'aura laissé sur ma faim et je ne demande désormais qu'à en voir davantage, quitte à passer mes nuits et journées complètes ici au Grutli. J'apporte la précision que lors de la soirée d'ouverture, ce n'était pas moins de 28 bénévoles qui étaient présents. C'est ainsi une ovation que j'aimerais leur faire et je remercie infiniment de leur présence. Je vais désormais partir chercher un duvet afin de trouver une place dans ce cinéma où m'installer et rester jusqu'à la fin pour combler mon appétit vorace sur cette 21e édition du Black Movie. Zoé, on se retrouve en salle armée de café et de couverture Mais Avec grand plaisir